Coucou Youtube! On se retrouve pour une game monstrueuse! Aucune erreur de commise! Juste du sang, du rush et du beau jeu. Bon visionnage, je pensais à exploser les compteurs bleus là. Et les commentaires, t'exploses aussi ça! Il manquait une balle les gars, regardez sa vie, regardez sa vie, il en manquait une seule. Allez go. Euh... Oh. On va, on va lui rendre visite les gars Je comprends pas que la, la première le tue pas, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Euh, la première, pour moi, elle doit largement le, euh, largement le tuer. Petit 3-6. La balle est nickel. Oh merde, je pensais l'avoir tué. Elle est tellement incroyable la Kalash les gars. Vraiment, c'est. C'est indéniable à quel point cette arme elle est fantastique. Quel fils de pute, putain. Eh, elle m'a mis une coulée. Quoi Qu'est-ce <rire> qu'il est Qu'est-ce qu'il raconte Un 6 pour les 10 sub -gifts, Il a dit bien joué. Je pense aussi mmh. ça, ça me donne envie de jouer ma méta tryhard Ce méta je la kiffe anormalement Vraiment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 Mais, quoi Non, mais... Un ennemi atterri dans la zone. Surveillez le ciel. Les gars, tous ceux qui essaient de me voler mon truc, je vous préviens, il est à moi. Mais mec, il y a quatre et demi qui sont sortis de nulle part. Hein Les 4 ils étaient pour me tuer. Quelle bande de tarés. Quoi Il y avait un mec depuis tout à l'heure juste ici. Jure-le. Et actuellement là il est caché. Sans bouger il attendait. Tapis dans l'ombre. C'est mal efficace. Fuck. Hein. Ah, il, y a le, il y a le bon et le mauvais choix là les gars. Là. Là on était vraiment... Quoi Oui je hein Tu veux jouer à ça Ok. Eh gros Imagine Oh non T'as mal imaginé sûrement Zutek Hey GG man. On la joue de façon euh, méta en solo. Hashtag en enculux les gars. Tes moves sont trop stylés. Merci poulet. Un des deux poulet. Forcément un des deux. en train de, de dératiser la zone les gars Il m'a fait cramer mon autorea, le salopara. Hein. Non, Staka, c'est nous qui l'avons inventé, les gars. Elle est, euh, elle est sur le site. C'est sensation classe. C'est notre méta. Ah merde Okay, les gars Putain mais c'est un massacre cette gamme C'est juste un massacre total non On se balade les gars On est tranquille euh Les gars, chance, chance de survie sur 20 en vrai. En vrai, c'est qu'il n'y a pas d'erreur de commise, les gars. Il n'y a pas d'erreur de commise, hein. euh, mon positionnement est bon. S'ils si ont des explosifs... Je fais attention avant Il y a pas d'erreur en fait dans le gameplay les gars Tu vois Là, La seule fois où il a failli avoir une erreur C'est quand je vous l'ai dit Il avait un, c... il avait un C4 J'ai dû tout faire péter les gars A vous t'as stressé Les gars je vous dis qu'il n'y a pas d'erreur D'un seul coup je vois un C4 dans les airs Crois Moi j'ai lâché vite la... euh, le truc hein. Ouais j'ai un angle Oh non Non j'ai plus d'angle regardez il part Ah c'est horrible Quand ça se produit ce genre de phénomène Putain j'étais pas en train de regarder. T'as une autoréa et tout On va prendre la hauteur hein, les gars On a déjà 22 kills Il reste 46 personnes Les gars, il est planqué derrière ce truc, il attend. Oh fais merde. Oh quoi Pourquoi il s'enfuit, Victor, cet enculé La taille du rat. La taille de ce rat. Oh la taille du ratas Jamais j'ai vu un rat si gros, au chat. Ah, lui, vraiment. Hein Dès qu'il entend des balles, il va se cacher dans un coin. Oh l'horreur. Hein oh l'horreur. Heureusement. I got bow. Allez. RT, si toi aussi tu l'as pas vu. un Victor, le chien crevé. T'es un homme mort. Hein je vais te latter la gueule, mec. Mais quelle ordure. Mais quelle ordure. J'ai que de la haine pour ce mec. Hein. Que de la haine. Pas de RT pour Victor, les gars. Oh. J'avais même plus la main sur ma souris, les gars. J'allais regarder mon téléphone, ça où il en était, sac. Hé hein. hey, Victor, t'es revenu T'es toujours autant à chier, grosse merde. Oh, les gars, il y a des points partout. C'est un world record. C'est une game world record. Sinon, je vais crever en rushant. Dans tous les cas, c'est une belle mort. Hein. Oui, oh, il y a un point vert sur le mur. comme ça quand je joue bouclier gros, quand on joue, quand on joue bouclier c'est avec de l'honneur, du panache, du style. ça 3 1, bien reçu. Frappe imminent.